Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la manière dont je nettoie mes objectifs photo. Alors, ce n'est peut-être pas la méthode parfaite ni la méthode utilisée par des laboratoires photo. Cependant, vous pouvez vous aussi participer dans les commentaires dans cette vidéo en me disant comment vous procédez, mais pour moi, c'est une méthode qui me convient très bien. <musique> Alors voilà ce que j'utilise pour nettoyer mes objectifs sur leur surface. Donc je parle bien de la surface de l'objectif. Attention, je n'utilise pas ça pour nettoyer le verre de l'objectif, je parle uniquement de la surface. Donc j'utilise du sopalin et du produit à vitre tout simplement. Alors en effet, le sopalin pourrait rayer le verre et en plus cela laisse souvent de la fibre de papier sur le verre. Donc, avant toute chose, je précise que j'équipe mes objectifs avec un filtre de protection. Donc, oui, je sais qu'il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre, mais pour ma part, ce type de filtre est très bien. Il protège l'objectif et il n'interpelle pas l'image. En filtre de protection, je prends les Oya MC Protector dans le diamètre demandé par l'objectif. Donc, pour nettoyer la surface de l'objectif, j'utilise simplement le sopalin et le produit à vitre qui, je pense, est un produit de nettoyage universel pour la majorité des gens. Donc, ici, c'est seulement pour nettoyer l'objectif, mais pas le verre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends euh, un peu de sopalin, j'asperge le sopalin de produits à vide, et je nettoie uniquement sur la surface l'objectif, euh, sur la surface de l'objectif. Donc, je nettoie euh, tout ce qui est trace de doigts, tout ce qui peut euh, venir euh, donc, euh, salir en fait, l'objectif. Donc, je le nettoie juste en surface, donc, euh, la partie qui englobe l'objectif en fait, donc euh, la partie métallique ou en plastique selon euh, comment est construit votre objectif maintenant je vais vous parler du nettoyage du verre, alors ici je parle de nettoyer le filtre de protection, donc qui protège, qui protège donc le verre de l'objectif, mais c'est la même chose si celui-ci est à nettoyer donc euh, si votre verre est à nettoyer, ben, vous pouvez faire la même, la même chose, mais pour moi ici il est déjà très propre puisque le filtre de protection protège le verre de l'objectif alors pour nettoyer le verre j'aime bien avant tout passer un coup de poire soufflante qui permet de chasser toutes les poussières ou grains qui peuvent rester sur l'objectif et qu'on ne voit pas forcément en effet cela permet d'éviter de rayer le verre une fois euh, que le passage de la poire soufflante est fait pour nettoyer efficacement le verre de l'objectif j'ai trouvé cette solution j'ai acheté ça c'est quoi C'est des lingettes nettoyantes pour lunettes, tout simplement. Donc, ces lingettes sont très utiles pour nettoyer les lunettes, mais aussi très utiles en photographie. Alors, en effet, grâce à celle-ci, le verre est très propre. Donc, en fait, il y a un produit antistatique dessus qui va éloigner la poussière, tout simplement. Du coup, le verre de mon objectif va rester propre. Et la poussière ne, vient pas, ne va pas venir s'y coller euh, bon, pendant une certaine période quand même. Mais bon, il faudra repasser un passage après un, un certain laps de temps. Mais, voilà, euh, ça permet d'éloigner les poussières pendant un certain laps de temps. Alors, ces lingettes, on peut les trouver euh, partout. En plus, l'avantage, c'est qu'elles sont individuelles. Donc, euh, du coup, je peux les glisser euh, dans un sac. En fait, ça ne prend pas de place. Je peux les glisser dans mon sac et pouvoir nettoyer rapidement mon objectif. Une fois que j'ai passé la lingette, euh, pour sécher le verre, je passe ensuite un chiffon microfibre comme celui-ci. Donc celui-ci va venir sécher le verre, mais aussi capturer euh, peut-être euh, des petites choses que je n'avais pas vues en, fait, en, avec, en, en, en utilisant la poire soufflante. Donc voilà, c'est soit euh, la petite lingette microfibre comme ça, ou soit la lingette qui est vendue avec le kit euh, directement euh, d'accessoires pour nettoyer euh, l'appareil photo. Voilà, voilà, petite astuce rapide, j'espère qu'elle vous aura été utile. Un photographe nettoie souvent son matériel pour travailler efficacement et franchement, ça fait toujours plaisir de travailler avec du matériel propre. Ici, vous avez le kit AMA, donc c'est celui que j'utilise et qui est intéressant en termes de qualité, mais aussi de prix. Je vous mets le lien dans la description, donc pour le kit que j'utilise. C'est vraiment un bon kit de nettoyage photo. Il y a une lingette, donc il y a celle-ci. Il euh, y a la poire soufflante et il y a aussi un pinceau, euh, hop. Donc, le pinceau permet de retirer euh, ce que vous ne pouvez pas retirer avec la poire soufflante, mais il y a aussi euh, la possibilité de nettoyer, donc, des fois il y a des petites taches d'eau sur le verre ou le fil de protection, donc du coup on peut nettoyer ça très facilement.